Bonjour, je suis Nahid Rachad et j'ai la chance de me réveiller tous les matins sans réveil parce que c'est ma passion qui me réveille. Et la passion de quoi C'est ma passion pour l'humain. Je suis Life and Business Coach et j'ai eu la chance de pouvoir exercer mon métier à la télé, à la radio auprès de millions de jeunes pour les aider à réussir leurs examens et aussi bien auprès des entreprises. Aujourd'hui, je suis venue t'embarquer avec moi sur Rabat après avoir fait la Wellness Retreat sur Darla où on a eu plus de 150 participantes avec, écoutez-moi bien, 97% d'entre elles étaient hyper, super, méga, satisfaites. D'abord, cette Wellness Retreat à Rabat aura lieu où Ici, comme vous pouvez le voir dans un cadre magnifique, ça sera quand Ça sera en date du 26 et 27 février en 2022. C'est une wellness exclusivement féminine et les femmes de 25 ans à 80 ans. C'est-à-dire, quel que soit votre âge, vous êtes la bienvenue pour venir participer. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'âge pour se faire du bien et c'est une retraite qui va vous faire énormément de bien. Pour en avoir cru, euh, les que nous avons reçu il y a un avant-wellness et il y a un après-wellness. Je vous demande de ne pas me croire. Venez y assister, vous verrez par vous-même. C'est quoi cette wellness retreat? C'est deux jours en immersion totale, trois experts, moi, qui suis dans coaching, life and business coaching, un expert dans l'hypnose, un autre expert dans tout ce qui est yoga, énergie et sound healing. Trois experts, deux jours, un énorme changement. Comment vous inscrire? C'est très simple. Cliquez sur le lien. Trois modes de paiement très faciles. Pour les gens qui habitent Rabat, vous pouvez venir physiquement dans nos locaux pour euh, euh, vous inscrire. Les personnes ne peuvent le faire aussi via un virement bancaire. Pour les personnes loin de Rabat, vous pourrez toujours payer euh, sur notre site internet qui est un site sécurisé et surtout adossé avec l'organisme officiel du paiement en ligne. Donc, sortez votre carte de crédit en toute sécurité. Allez, servie. J'ai accompagné plus de 150 personnes sur Darla. J'ai hâte de retrouver les gens de Kaza, Rabat, Tanger, Knetra. Qu'est-ce que tu attends pour t'inscrire? C'était Nahid de la chaîne Au plaisir de te retrouver. Adaoua et l'wahdak.